Salut, ça va On est prêt pour la deuxième saison des ateliers cuisine voilà, Je me réveille, on laisse prendre une petite douche et on y va Ok On y va Diego Oui Bon ben voilà, nous revoilà, Diego il est prêt. On va faire deux recettes aujourd'hui. Un poulet au citron, donc pour ça il nous faut un poulet, le jus de deux citrons, un oignon, une gousse d'ail, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse cuillère à soupe de farine et 25 cl de crème. Un peu de sel, un peu de poivre et du thym. Pour la deuxième recette, nous allons faire un petit marron cuit entier au four. Pour ça, nous avons besoin de 8 champignons, environ 200 g de zirole, un mélange de graines, 200 g de riz cuit, des échalotes, de l'ail, 20 cl de crème et de l'huile de tournesol avec un petit peu de beurre, du sel et du poivre. Alors pour commencer, on va, on va désosser le poulet. Donc on prend un couteau et on va venir tout autour de la cuisse. On va la détacher, on monte bien derrière pour prendre le seuil laisse. Ensuite on tire, on arrive à la jointure et on coupe. Voilà une cuisse. Donc on passe bien le couteau autour de la cuisse. On tire, on coupe la peau. On va bien chercher le seuil laisse derrière, on tire et là on arrive à la jointure et on coupe, ensuite on va lever les filets, pour ça on va prendre le couteau, on va le passer le long de la colonne vertébrale et on va glisser, comme ça on va arriver au bréchet qu'on va contourner, Voilà. et on glisse le long le long du poulet comme ça pour détacher les chars Diego s'en va ça y est ensuite on va arriver à la jointure qu'on coupe et on passe et on a un joli filet de poulet voilà comme ça voilà donc le poulet Découpé, je vais rajouter le jus de citron, enfin le, le jus des deux citrons. L'huile d'olive. Du sel. Du poivre. On mélange et on va laisser mariner pendant une heure. Pendant que le poulet marine, je vais m'attaquer au potimarron. On va commencer par faire la farce. Je vais couper mes champignons. Je coupe d'abord le pied. Ensuite, je les émince. Comme ça. Et Ensuite, je les coupe grossièrement. Comme ça. Les pieds, idem. Voilà, pour avoir une grosse farce, des gros morceaux de champignons. Ensuite, je vais prendre mes girolles. Et pareil, je vais les couper en gros morceaux. Après, je vais émasser mon échalote, je la coupe en deux, je fais des petites tranches, de l'autre côté, et ensuite, on émasse. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec l'ail. Je coupe des petites tranches, je coupe de l'autre côté et masse Voilà. Alors dans ma sauteuse cristelle, j'ai mis l'huile au beurre. Je vais rajouter les échalotes que je vais faire revenir. maintenant on va s'attaquer au petit marron donc on va couper un chapeau voilà et on va évider le petit marron avec une cuillère à soupe ça et ensuite on va mettre la farce à l'intérieur du petit marron voilà comme ça on garnit bien Voilà. Donc, s'il si nous reste un peu de farce, on s'en servira encore en plus de garniture pour la présentation et puis pour le manger, évidemment. Ensuite, on replace le chapeau comme ça. Ensuite, une fois que mes oignons sont bien caramélisés, j'ai rajouté le jus de citron, enfin la marinade, le jus de citron et l'huile d'olive. Voilà. Un verre d'eau, du sel, du poivre, le thym, et ensuite. Je laisse cuire à couvert pendant 20 minutes. Voilà, au bout de 20 minutes, le poulet est cuit. Le jus a bien réduit. On rajoute la crème. Et l'ail. On mélange, on laisse cuire encore comme ça pendant 5 minutes. Préalablement, j'ai mélangé la farine avec de l'eau. Et je vais épaissir la sauce jusqu'à ce qu'elle ait une consistance onctueuse. Donc je vais peut-être pas tout mettre, hein. ça suffira pour moi alors ça c'est en fonction de l'eau de végétation du poulet donc là j'ai une belle sauce, je vais la passer au chinois donc bah, la passoire hein. <rire> pour ceux qui sont novices et ensuite on va dresser ok voilà le petit marron cuit au four avec la farce de riz et de champignons, j'ai mis les graines au dernier moment, c'est un plat idéal pour les végétariens bon et voilà la deuxième assiette, le poulet au citron, je l'ai accompagné à Gurie et un peu de paprika fumé. Voilà, bon appétit Ciao Et voilà Nico si et moi, on vous souhaite un bon appétit, on vous dit à très vite pour un nouvel appétit Ciao